Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4 Donc euh, ce sera ma deuxième partie après la mise à jour Puisque la première, comme vous pouvez le voir, c'est pas super bien déroulé Alors c'était le temps de se remettre un petit peu au jeu aussi Donc euh, ben, je vais vous faire une petite... Enfin, vous jouerez peut-être pas la partie complète parce que ça va être un petit peu long Mais c'est une petite vidéo en fait pour vous tenir aussi un peu au courant des dernières nouveautés, donc pour ceux qui ne le sauraient pas euh, pour, par rapport à la série Minecraft, Nico a de gros soucis de PC donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de record et qu'il n'y a plus rien de posté euh, depuis quelques temps donc c'est pareil pour la série sur Canal Lich 2 que pas grand on regarde sur ma chaîne je crois de mémoire euh, voilà, il n'y aura probablement pas de nouveaux épisodes dans un bon petit moment euh, parce que voilà, bon, de mon côté moi aussi j'ai eu euh, quelques euh, Enfin, quelques, pas mal de trucs euh, personnels à régler donc enfin euh, ça va continuer hein. faut, faut, faut, faut pas s'arrêter maintenant donc euh, voilà voilà c'est un peu loai au niveau IRL là donc euh, ne vous inquiétez pas qu'est ce qu'il se passe là ah. ok bon petit mot j'ai pas joué à BF4 moi donc d'où tu sors toi non ah, mais non, forcément il y a toujours des copains avec lui quoi Pourquoi il n'y a qu'un qui joue chez nous Ça c'est pratique Très pratique pour savoir qui c'est qui joue et qui c'est qui joue pas Donc... On est dans le caca Alors, euh, ouais sinon moi ce BF4, bon j'essaie de m'y remettre un petit peu, c'est vrai que c'est pas le jeu le plus facile... Euh Alors, What Mais d'où tu sors voilà, donc je joue là le graphisme normalement en load mais moi, parce que ça me saoulait tous les détails là, c'est même pas comme moi magie ne pas le faire tourner en ultra, il euh, n'y a pas de soucis, mais c'est tellement... Il euh, y a a trop quoi, ils ont de trop fait. Moi je trouve que ça pourrit vachement le gameplay, donc euh, ça m'a saoulé, et voilà. Je suis repassé en low. Donc si ça vous pique les yeux un peu, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. On faut aussi prendre ce drapeau. Alors je suis un vrai gland parce que je, je connais pas, enfin plus trop trop les maps, j'ai pas vraiment beaucoup joué euh, sur ce jeu. Je vais vraiment plus aller l'aise sur le Battlefield 3 Mais NON Là, c'est ce que veux. Bon ils étaient 3 d'accord mais euh... J'ai pas franchement l'impression que ça touche beaucoup mieux qu'avant la mise à jour Moi j'ai toujours des pings voilà, dans tour de 40-50 parce que j'ai une connexion de merde au fin fond de la cambrose donc ça n'aide pas non plus hein. Faut pas se leurrer euh... J'ai comme l'impression que sans la fibre ça va revenir ah, ça s'est passé pour révéler okay, dans plus les dans les fesses. Un peu. Allez. Ne me tuez pas. Je suis ici innocent. Voilà ta trousse. Oh la belle clé mort. Je vais bien fait un tirant partout comme un cochon aussi. Mais. Ah non mais c'est pas possible. <rire> bon ok je suis nul. De 4. Alors, par contre, oui, voilà, c'est un, un jeu où personne ne peut arriver parce que tout le monde s'est fait découper là, d'accord, mais euh, dans l'ensemble, je trouve que c'est un jeu qui, ils ont, qui a été ultra orienté euh, teamplay et qui n'est pas du tout joué teamplay. Moi, bon, c'est la domination en plus, donc ça aide pas forcément, je suis d'accord, mais bon, Même sur, moi j'ai essayé de faire de la ruée, c'est fait autant la ruée sur BF3, ça reste assez plaisant quand on tombe sur des parties pas trop mal, autant sur BF4, franchement, euh, j'ai rarement vu plus de deux joueurs qui jouaient le, le jeu. Ok, Alors c'est pareil, l histoire de bruit de pas ou quoi, moi j'ai un casque 5.1, enfin un vrai 5.1 euh, Avec donc 4 écouteurs par oreille, euh, ben bah, ça m'aide pas vraiment, hein. à entendre d'où ça vient. Donc en plus, bon là le niveau du jeu est assez bas, je vais remonter un peu le son. Mais voilà, ce, ce, ce... Voilà J'aime copain qui se fait découper, j'aurais dû regarder avant de repop c'est ma faute tout c'est sûr mais pour moi voilà c'est un jeu si, si t'as pas d'amis pour jouer avec tu, tu, ça sert à rien d'essayer de lancer le jeu tu vas te faire découper tu vas pas aimer tu vas pleurer ta maman et voilà tu vas faire comme moi tu vas rager comme un fou voilà une de ça, arrive pas tuer les mecs en plus parce que ils sont de merde et que t'es mauvais oui monsieur je t'ai vu alors on peut tout le temps jouer avec la 4 qui est une arme qui est lente à recharger. on peut le voir et qui en plus elle vient dans qu'on va rapprocher mais dès qu'il y a peu de distance, ça part dans tous les sens. Ouais, bien sûr! Dans le doute, j'ai essayé en plus de. Peut-être que dans un élan de conneries, ils vont réussir à tous les buter. Mais ouais, c'est. On a quand même l'impression que nos potes attendent la fin de la partie, hein, mais bon. Allez! Putain. Mais c'est quoi cette merde? Allez! Putain, debout! Ouais, je vise un mec, je reporte son copain à côté. Là, j'ai pas compris. Si vous avez bien suivi la vidéo, j'ai visé un monsieur, j'ai mis un coup de palette, c'est l'autre qui était ranimé. En même temps, j'ai pas cherché à les revive à 100% parce que, comme vous pouvez vous en douter, c'était un peu compliqué niveau timing là, il y avait un peu trop de monde. Comme ça aussi, une fois, j'étais fait une réflexion d'un mec, c'était par choix quoi. Non, on peut pas toujours charger des d'assaut pendant un quart d'heure quand il y avait un ennemi en face. Ça c'est genre de kill que, que vous m'aurez insupporté. Prendre deux balles à l'arrache comme ça. Ah putain. recule de merde Bon en fait on peut quand même enchaîner des kills hein. Même quand on est mauvais. Bon. Allez Je vais péter avec les morts moi. Ah mais ça va même pas pété on est d'accord, jette une grenade sur une clé mort, je meurs donc du coup la grenade explose mais ne fait pas de dégâts. Je vous laisse réfléchir à cette question là. Mon dans le 3 c'était pareil, hein, on va pas se mentir non plus. Ok, alors aller... c'est pas mieux, mais il est où il est où il est ouf. Il est là. Il est du glitch ou quoi le machin là Voilà, bon par contre quand il y a deux mecs en face, voilà, tout à l'heure j'ai réussi à faire une doublette Là c'est même pas la peine d'espérer avec l'arme que j'ai à distance Déjà pour en tuer j'en ai tombe Allez La trousse à tes pieds, prends-la Bon bah ben, peut-être arrêter la vidéo là parce que après pour être trop pour l'upload donc euh. Voilà tout ça pour vous dire que ouais, BF4 moi c'est Voilà je cherche toujours du monde pour jouer avec s'il y en a qui sont motivés. Euh, j'ai quelque chose à faire mais voilà ouais, faut vraiment être plusieurs parce que au niveau plaisir de jeu c'est proche du néant pour moi. Euh, là j'ai du bug de clavier en plus mais ça c'est normal, hein. c'est pas le clavier, c'est mon ordi. On sait prendre un sandwich, tout va bien les oh, copains. Bon, Allez euh, pas de cacher si tu voilà voilà donc euh, ne vous inquiétez pas c'est pas trop de vidéos en ce moment, c'est normal, c'est juste qu'on un chie à mort, voilà. Et bien je vous dis à bientôt, et à la euh, portez-vous bien, ciao ciao